Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément panneau. Okay? Le panneau, c'est l'élément euh, important pour votre site internet. Sans le panneau, vous ne pouvez pas euh, créer tout votre site internet, surtout quand vous utilisez euh, l'outil Chita de la plateforme Budroll. C'est avec ça que nous faisons cette présentation. Euh, dans le précédent euh, épisode on avait parlé de, de la bordure donc aujourd'hui j'aimerais euh, continuer sur, sur la bordure et, euh, et vous parler de, des rayons de courbure hein, ou des rayons de bordure au fait pour ça donc là on est sur le panneau pour pouvoir travailler sur les fonctionnalités modifier le panneau tout ce que vous avez à faire vous cliquez dans le vide et euh, vous cliquez sur le panneau hein, dans le vide et, et vous cliquez sur le crayon du coup vous aurez cette fonctionnalité là ok donc une fois que vous l'avez euh, la, la, la dernière fois, on a parlé de bordure. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette fonctionnalité parce que c'est les deux sont liés. Donc, ici, au fait, c'est pour ajouter des rayons de courbure à votre bordure. Donc, actuellement, c'est 0,0,0 Et vous voyez que c'est carré. Bon, du moins, c'est des endroits. Euh, si je veux, par exemple, avoir des, des, des rayons de courbure, on va dire, hein, je peux mettre par exemple là euh, 60. Là, et vous voyez, du coup, ce n'est plus euh, euh, droit c'est plutôt arrondi donc je peux aller plus loin hein. je peux mettre par exemple là, euh, je vais mettre euh, 150 on va voir ce que ça donne ok ok si je veux un peu plus grand je peux le faire je vais mettre euh, 300 ça donne quoi ça donne ça donc vous voyez ça c'est des choses que vous pouvez faire sur votre sur votre site internet donc rajouter des rayons de couleur etc c'est des possibilités c'est des, des possibilités que vous avez donc, je peux vous ramener la même chose ici Okay. Donc ça fera ça et je peux continuer de la même façon. Ok, etc. etc. Donc euh, si je veux que ça, ça reste comme ceci, je peux je peux laisser comme cela. Ok, ou je peux aussi rajouter euh, euh, l'arrondi sur, sur l'autre côté. Donc sur, sur les panneaux, vous avez la possibilité de, de faire ça, de faire des choses arrondies euh, comme ce que je suis en train de faire là. Donc, ça apporte des effets cool hein, sur, sur votre site Internet. Euh, donc, si vous avez des questions sur ce que nous sommes en train de faire, n'hésitez pas, vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Euh, si vous êtes dans une démarche de création de site Internet, sachez que nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à, à créer votre site Internet. Tout ce que vous avez à faire pour y accéder, c'est d'aller sur notre site, dans le site Internet de l'agence, adjv2.fr et vous scroller vers, vers le bas. Hein et vous avez, euh, je commence ma formation, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous aurez des ressources que vous pouvez télécharger aussi, hein, des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement pour, pour l'adapter à votre site internet Si et aussi n'oubliez pas hein, de, de vous abonner à notre page Facebook et notre notre, notre chaîne YouTube on se retrouve pour la prochaine fois pour une, pour une autre présentation, au revoir